Bonjour, je m'appelle Juliette, je vais vous présenter l'interview d'Aurélie Fouché, adjoint administratif territorial à la mairie de Morlaix. Euh, je m'appelle Aurélie Fouché, euh, je suis adjoint administratif territorial pro, euh, deuxième classe à la ville de Morlaix, à l'hôtel de Ville. Alors je dois réaliser dans, dans mes fonctions diverses tâches. Euh, On gère le courrier, les conseils municipaux. Euh, les déclarations de syndicats, euh, les, locations, enfin, les utilisations des salles de l'hôtel de ville, il y a une salle aussi sur un autre site que l'on gère, il y a un véhicule de service, l'agenda, et puis pas mal de choses diverses. Il faut être assez réactif. Alors au niveau scolaire, mon parcours et ma formation, j'ai en... fait un bac général, un bac L, option théâtre, après je suis partie à l'université, je fais des études de philosophie jusqu'en maîtrise et j'ai fait une, une licence de droit administratif et général à l'IPAC de Montpellier. Euh, mon parcours professionnel a été assez divers puisque j'ai travaillé pendant mes études. Donc j'ai fait beaucoup de petits boulots, j'ai vu différents corps de métiers. J'ai travaillé aussi bien, euh, par exemple, avec les agriculteurs quand j'étais responsable de silo pendant 4 années. J'ai fait ça 4 années en tant que responsable et une année sans être responsable la première année. Euh, j'ai eu mon BAFA, donc j'ai fait les centres aérés, j'ai fait des petits boulots d'été, vendre des beignets sur la côte d'Azur, j'étais tatoueuse. Enfin, ça, c'est des boulots euh, étudiants, saisonniers. Sinon, je donnais des cours particuliers. J'ai aussi été euh, coordinatrice d'associations à Rennes, une association qui s'occupait des gens qui allaient au parloir. Hein. Donc, euh, beaucoup de. Un public relativement difficile, quand même, dans son ensemble. Donc, on apprend. Là apprend pas mal de choses et puis après j'ai fait pas mal de, de remplacements, dans les mairies et petit à petit me euh, voilà arrivé euh, là où je suis voilà, dans la fonction publique territoriale a euh, ben, des c'est comme tous les métiers enfin en tout cas il faut gérer une certaine réactivité puisque même si on a des comment dire euh... des choses récurrentes à faire il y a toujours, euh, ben, il y a toujours euh... Il y a toujours l'exceptionnel, euh, enfin l'imprévu qui arrive et il faut pouvoir faire, euh, faire ce qu'il faut faire euh, à ce moment-là. Donc parfois on, on travaille en urgence et c'est plutôt à ce niveau-là que des fois c'est un petit peu difficile. Alors les qualités pour exercer mon métier, je dirais qu'il faut euh, être polyvalent, euh, polyvalent, réactif, il euh, faut de la discrétion aussi, il euh, faut savoir travailler en équipe. Hein. Euh, avoir un bon contact aussi, parce qu'on est amené à, avoir, à être en contact avec des publics divers et variés, euh, que ce soit les élus, les collègues, les personnes qui viennent pour diverses demandes, les associations, euh, absolument toutes les catégories, euh, voilà.